Salut tout On se retrouve sur un jeu qui s'appelle Coccinello Qui est un jeu que j'ai développé Où on incarne une coccinelle Qui mange des pucerons Actuellement la mise à jour 2.0 est sortie Et ajoute des fourmis Donc on va avoir des adversaires dans les niveaux suivants On va commencer tout de suite Donc notre objectif c'est de dévorer un maximum de pucerons en une minute Voilà Si j'atteins les 100 pucerons j'aurai les 3 étoiles on va tenter je sais pas si c'est faisable le premier coup théoriquement oui après est ce que je suis assez bon pour ça on va voir ça. j'ai une technique qui marche relativement bien qui consiste à manger en bas les, les pucerons les plus bas voilà je peux jouer avec le zoom le dézoom et ma coccinelle sur ma souris assez classique Croc croc oh il y en a un qui veut s'échapper. En les mangeant du bas vers le haut, généralement on obtient de beaux résultats. 15 secondes, 15 pucerons restants. Alors, c'est toujours un peu plus dur d'attraper les derniers, mais avec ma technique, on devrait s'en sortir. Il me reste deux. Un là-haut, je vais même avoir peut-être une seconde d'avance. Yeah Et ben voilà, un premier niveau. Rondement mené. Maintenant, j'ai l'option de continuer à jouer avec la Coccinelle ou alors de jouer avec la fourmi rouge. Je vous propose qu'on essaye tout de suite la fourmi rouge. Alors, et maintenant c'est ah, j'ai eu de la chance, j'ai vu les deux dès le début. Maintenant, c'est moi qui mange les Coccinelles. Enfin, je les mange pas, je les tue. C'est tout. Waouh, j'ai été trop rapide. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils avaient spawn juste à côté. Euh, il faut savoir que les. Donc on va tenter l'autre. Il faut savoir que ce, que ce que les gens savent généralement, c'est que les coccinelles mangent les pucerons. C'est des amis des jardiniers, bla bla bla bla bla bla. Ce qu'on sait moins, c'est que les fourmis élèvent les pucerons pour leur miel là. C'est un liquide sucré qu'elles génèrent et qui est issu de la sève d'arbre et qui contient des sucres. Il y a beaucoup de sucres dans la sève d'arbre. Beaucoup plus que ce dont elles ont besoin Voilà voilà Donc les fourmis s'en servent et elles défendent Les pucerons en tuant Toutes les bestioles qui pourraient être susceptibles de les manger C'est à dire moi et je sens Que je vais peut-être pas Faire long feu si c'est bon j'ai réussi à m'échapper Aïe Je suis passé trop près Bon on a fait 73 je vais retenter Un peu le coup <rire> Pour essayer de faire mieux 73 j'ai une seule étoile avec ça ta ta ta. Bon et vous l'avez remarqué Pas besoin que je vous le dise Les fourmis Mordent Pas trop trop fort quand même Faut que le jeu reste équilibré Mais on peut pas rester trop près d'elle quand même Ah j'ai déjà fait mieux Toc toc toc Aïe On ne mord pas plus, en plus j'en ai trois maintenant. Si je me retrouve à me faire rendre par les trois à la fois, je sais pas si j'ai assez de vie pour euh, pour survivre, peut-être. Alors, il me reste deux. Un ici. Et j'ai aucune idée d'où est le dernier. Il est là, yeah Et un autre 3 étoiles. Euh, j'en profite. C'est moi qui ai fait le développement, les graphismes, les animations. Mais c'est pas moi, c'est euh, Felkina qui a fait les musiques. Merci à lui. Alors maintenant on joue une fourmi. Hop, une fourmi qui tire de l'acide. Et j'ai encore eu un max de bol. Parce que les deux cocksnelles étaient à côté. Et voilà, encore un niveau terminé. <rire> si vous n'êtes pas aussi bon... Euh, j'ai débugué ce jeu tellement de fois que c'est normal que je fasse beaucoup de 3 étoiles hein non si jamais c'est trop facile dites le moi mais je pense que c'est quand même assez bien équilibré pour que 3 étoiles soient faisables et pas impossible et puis c'est aussi possible de faire 0 étoile hein 26% 0 étoile alors on va être un peu plus prudent j'ai pas tant, que, tant de vie que ça. Aïe. A cette distance-là, théoriquement, je peux éviter tous les projectiles en zigzagant. Alors, c'est bien si je peux atteindre les 80%. Aïe, aïe, aïe. Allez on va retenter un coup 69 Oh là j'ai eu de la malchance Elles étaient toutes les deux à côté Je le sens mal Ouais Mince je voulais replay Hop on recommence Les tireuses Les, les... les fourmis rouges Faut les éviter En en, en évitant d'être euh, à portée de crocs les tireuses c'est plus difficile parce qu'elles tapent de très loin et que parfois il faut zigzaguer mais si vous zigzaguez trop dans ce cas là euh, vous n'arrivez pas à, à creuser l'écart je sens que je vais me faire tuer ok <rire> bon théoriquement ce niveau il n'est pas infaisable Aïe, c'est parti. Là je vais en prendre une. Oh là là là là là là Allons, laissez-moi faire deux étoiles au moins. Allez, on vise 80%. Aïe aïe. Ah j'ai les trois. Ah, j'ai un peu la paix maintenant. Oh oh aïe aïe aïe aïe Oh là là elles étaient juste à côté à m'attendre Les friponnes Ça va je les ai évité Croc croc croc Je préfère dézoomer J'ai laissé le zoom aussi euh, au cas où il y a des gens qui ont des écrans où ils voient pas très bien parce que c'est petit ou autre, j'ai tendance à préférer voir un peu plus au cas où qu'un peu moins. Ah là on est bien parti, 28 secondes, 75, 76. Yes, on a notre étoile. Ça va, maintenant je peux mourir en paix. <rire> Ce qui va arriver probablement rapidement. Aïe, 90, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon et ben Voilà. Si le jeu vous a plu, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Le lien est dans la description. Euh, pour les prochains niveaux, il va falloir attendre la prochaine mise à jour. Le prochain... La prochaine mise à jour, ça va être les pucerons. Et donc, on aura des pucerons qui rapportent plus de points, de couleurs diverses et variées, plus de points, plus de vie, plus de vitesse. Euh, pour, les deux... pour les coccinelles ou pour les fourmis. Ou alors, vous incarnez vous-même le puceron. Bref, on verra tout ça dans la prochaine mise à jour. Et d'ici là... Portez-vous bien